Bonsoir à tous et bienvenue dans les lives du jeudi Bayermel. Et pour ce jeudi, le thème, il est sur Faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer J'ai trouvé que c'était assez intéressant à aborder quand même. Euh... Bonsoir Cynthia et bienvenue. <rire> Pour ce live, je voudrais... Est-ce que tu pourrais juste me dire si tu m'entends bien Donc, n'hésitez pas à me signaler que vous êtes là, de façon à ce que je puisse savoir. Je suis à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, que vous êtes connecté. <rire> de façon à ce que je... Je ne me sens pas seule <rire> à faire ce live. Merci Cynthia <rire> de me dire que c'est impeccable. Merci beaucoup. Bienvenue. <rire> bonsoir. Bienvenue et, et bonsoir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte sur, sur Facebook. Alors le live d'aujourd'hui, il se pose sur « Faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer ?» Ça veut dire « Faut-il nécessairement aimer son image ?» pour s'aimer soi-même en tout cas moi je me suis trompée longtemps donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous mais je pense que ce live va vous aider vraiment à vous réconcilier avec vous-même à vous récon réconcilier l'image que vous avez de vous avec vous-même et je pense que c'est aussi euh, important voilà de se sentir bien bien dans sa tête, bien dans son corps bien avec ce que nous sommes, bien avec ce qu'on re représente soi-même. Donc le regard de soi, on parle ici euh, vraiment de cette notion du regard de soi et le sentiment qu'on a envers soi-même. Est-ce que le regard qu'on a vers soi euh, dépend ou influe sur euh, l'amour qu'on a de soi-même Donc il me semble que c'est un sujet intéressant. Laure, coucou <rire> et bienvenue je ne sais pas si sur euh, Facebook, par contre, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien Si vous me recevez bien sur Facebook, parce que du coup, je ne sais pas trop. <rire> J'ai du monde sur Instagram, mais pas sur Facebook. Ok, donc bienvenue, bienvenue. Et puis... Euh... N'hésitez pas à me dire que vous êtes là, coucou Laure, et de me faire un coucou, me dire un petit mot. Qu'est-ce que ce thème évoque pour vous Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut nécessairement se plaire, c'est-à-dire aimer son image, pour s'aimer vous-même Pardon. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez vous-même Je suis curieuse déjà de, de voir ce que vous, vous en pensez. C'est un thème qui est intéressant. Et puis après, je vais me lancer puis je laisse tout le monde... N'hésitez pas à me dire que vous êtes là, si vous y êtes sur Facebook, et de me faire signe, de me faire un coucou, ou me faire un, un like. Euh... Je serais vraiment ravie d'entendre de... vos commentaires. Alors, Cynthia qui me dit, c'est justement parce qu'on s'aime soi-même, qu'on va se plaire. Effectivement, ça arrive à en ricocher. mais est-ce que c'est indispensable de se plaire euh, Ça veut dire d'aimer son image, de s'aimer physiquement, pour s'aimer soi-même. C'est ça qui est intéressant. Bonsoir, good vibes. <rire> je ne connais pas ton prénom, mais je te souhaite la bienvenue pour ce live. En fait, euh, je, vais, je vais commencer. J'ai fait ce live, en fait ce thème m'a plu, tout simplement parce que je suis tombée sur un texte <rire> sur Facebook de, du docteur Zermati et ça m'a énormément parlé, où il a parlé de ce sujet-là, ça m'a beaucoup inspirée, parce que j'avais la croyance, vraiment, je pense comme beaucoup de gens, qu'il fallait absolument que j'aime mon physique, que j'aime euh, mon apparence l'image que j'ai de moi pour m'aimer et que c'était indispensable. Alors que, pas nécessairement, Elodie, bienvenue, <rire> pas nécessairement. Vous n'êtes pas obligé d'aimer forcément votre image, de vous plaire, pour vous aimer. Donc, en fait, il y a vraiment deux notions euh, qu'on qu va développer dans ce live. C'est la notion de la représentation qu'on a de soi, c'est une chose, et à quoi c'est lié et il y a aussi la notion d'amour de soi, de sentiment vers soi, qui euh, est reliée à autre chose. Et en fait, c'est fou parce que je n'avais pas conscience jusque-là, avant de lire le, le texte de, de cet homme, que la notion de se plaire, se plaire physiquement, ne répond pas au même canal que le fait de s'aimer euh, dans le sentiment d'amour. Et... Euh, et euh, ça, moi en tout cas ça m'a beaucoup réconfortée, c'est pour ça que je vous ai euh, apporté ce sujet en l'apportant sous mon angle <rire> de vue bien sûr, en ayant étayé son texte et, et, et amené vraiment les choses sous mon angle parce que moi aussi je me suis longtemps trempée, trompée euh, qu'il fallait vraiment que j'aime l'apparence que j'ai de moi euh, pour, pour, euh, pour me sentir légitime quelque part euh, d'être aimée. Pas totalement mais quelque part quand même. Donc, euh, j'espère en tout cas que ce live va vous permettre de re retrouver un équilibre entre l'image que vous avez de vous-même, l'apparence que vous avez de vous-même, la représentation que vous avez de vous et l'amour et que vous avez pour vous. Donc, euh, et vous allez voir que selon l'équilibre que vous allez trouver, ça va aussi influencer votre rapport par rapport à l'autre, c'est-à-dire l'image de soi aussi par rapport à l'autre. Euh, l'image de soi dans la séduction, du coup, dans, dans euh, comment l'autre m'aborde aussi. Donc, euh, voilà donc la première chose en fait qu'on va parler euh, c'est déjà euh, l'image l'image de soi se plaire d'accord donc l'image de soi la perception qu'on a de soi elle dépend de quoi généralement le problème qui se pose c'est que la perception qu'on a de soi euh, dépend euh, des critères collectifs posés par la société. Voilà. Et ce qui est vraiment, ce qui fait que beaucoup de femmes, justement, perdent confiance en elles, perdent confiance en leur physique, hein, en, en l'image qu'elles ont d'elles, c'est parce que, justement, elles ont comme référentiel ces critères de beauté collective qui est que la femme, en plus, actuellement, enfin, selon le temps, ça a changé, mais aujourd'hui, une femme doit être mince. Est lancée, elle doit avoir de la poitrine, c'est de belles dents toutes blanches, euh, mais enfin, c'est vraiment euh, c'est des critères collectifs qui font que en fait on, on, on se compare à ça. Et donc, la difficulté que nous avons par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est justement l'écart qu'il y a entre la perception que vous avez de vous et ce, ces critères de beauté euh, collectifs. Donc la première chose que vous avez à faire et qui est important j'en ai parlé justement dans le dernier live sur euh, euh, les se réconcilier avec euh, ces complexes physiques où j'ai parlé du référentiel de la beauté, c'est qu'en fait il faut changer de référentiel, c'est-à-dire que c'est important que votre référentiel ne soit plus le référentiel collectif, sociétal qui est posé. Parce que vous voyez bien que la souffrance que vous allez avoir entre l'image que vous avez de vous et le modèle c'est l'écart qu'il y a entre les deux donc justement pour justement se réhabiliter cette image par rapport à soi même vous avez besoin de changer de référentiel vous avez besoin de d'abandonner de, de, vraiment de dissoudre et d'abandonner euh, ce référentiel collectif et sociétal et revenir vers, vers votre propre référentiel de la beauté donc vous pouvez aller voir sur euh, sur euh, justement sur euh, le live de, de la semaine dernière où j'ai parlé de ça, le référentiel de la beauté, ça veut dire que vous avez besoin, vous, objectivement vous, par rapport à vous, personnellement, quel est votre référentiel de la beauté Ça veut dire que vous pouvez déjà énumérer les cinq points. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne et vous qualifiez que cette personne est belle, que c'est une belle personne, que cette personne elle est belle, elle est rayonnante pour vous, quels sont les critères vous personnellement qui fait que vous allez qualifier que quelques cas qu une personne est belle et vous allez à plus de presque 100% des personnes à qui j'ai refait le référentiel de la beauté en séance individuelle et aussi dans les ateliers collectifs que j'ai fait j'ai vraiment remarqué que elles réalisent en fait que dans leur référentiel de la beauté leur référentiel de la beauté est vraiment relié au fait à des beautés intérieures c'est à dire que le référentiel de la beauté du coup on devient beau quand on a vraiment le sentiment qu'on est une bonne personne voilà en fait et donc à partir de là quand vous vous auriez votre propre référentiel vous pouvez à partir de là faire cette comparaison entre est ce que parmi tous les points que vous avez nommés vous allez voir si vous, vous avez ces qualités-là ou pas et vous allez être très très surpris que vous allez retrouver ces qualités-là en vous. Tout ça pour dire que chacun a son référentiel de la beauté et la référentielle de la beauté quelque chose qui est unique, qui est subjective. Mon référentiel de la beauté est différent des autres. Donc... Moi avant j'avais vraiment des complexes physiques parce que comme j'ai raconté dans, dans l'ancien live j'ai eu des problèmes d'apnée, j'ai eu quatre interventions sur mon visage j'ai eu des problèmes dentaires parce que je suis née prognate donc du coup ça a vraiment engendré une baisse de l'estime de soi et une représentation de soi j'avais vraiment une image de moi qui était très mauvaise en fait tout simplement parce que je me comparais à un critère qui était bien trop éloigné de mon propre référentiel. Et quand j'ai commencé à faire mon propre référentiel de la beauté, j'ai réalisé que je rentrais quasiment presque dans toutes les cases où, la, où moi je trouve la beauté chez l'autre. Et à partir de là, ça m'a permis de me dire « Ok, moi Armelle dans mon propre référentiel de la beauté, je suis belle, je me vois belle à partir de mes propres critères. » Et je pense que ça, c'est vraiment la première chose qui est importante pour réhabiliter l'image que vous avez de vous-même. Moi, je rencontre en séance individuelle des personnes qui viennent me voir euh, à, pour cause... Il y a une personne que j'ai traitée parce qu'elle a été boulimique d'autres personnes qui sont en surpoids et qui justement ont une difficulté particulière, c'est qu'ils projettent euh, de maigrir pour pour être comment dire pour avoir l'image d'un corps qu'elle ne le qu'elles ne seront jamais mais ce corps là représente vraiment les critères beauté de beauté de la société ça c'est sûr et donc du coup c'est presque une mission impossible donc elle rentre dans un programme d'amaigrissement sans fin elles vont tout essayer jusqu'à maltraiter le, leur corps dans la restriction dans se priver de manger, priver de se manger de certaines nourritures, euh, fixation de certains plages horaires, faire des jeûnes, et et en même temps elles y arrivent pas, c'est une boucle sans fin parce qu'en en fait la projection de l'image qu'elles veulent d'elles est une image qui est impossible à atteindre tout simplement, de par déjà la qu'elles ont, de par c'est impossible, donc il y a une rectification entre l'image projetée le qui est désirée et, et, et en, en réalité euh, l'image qui est selon leur propre référentiel de la beauté donc ça c'est vraiment très important donc du coup tout ça pour vous dire que justement c'est ce que dans le programme mincir naturellement que je, qui démarre à partir du, du 29 mai je propose justement un module où, où c'est important qu'il y ait vraiment cette réconciliation avec l'image qu'on a de soi sinon s'il n'y a pas cette réconciliation là, euh, c'est l'un des moyens justement pour, pour euh, euh, sortir de cet engrenage des régimes sans fin, voilà. Il y a un moment donné où il y a une acceptation de soi, acceptation de son poids d'équilibre, de revenir vers un corps qui est plus approprié à votre personne plutôt qu'à une image désirée, voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi euh, très très très important et euh, et euh, voilà donc tout ça pour vous dire que quelle que soit l'image que vous avez euh, de vous quelle que soit l'image que renvoie votre miroir vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimable avec vous même non en fait vous n'avez pas besoin de ça donc vous avez juste constaté à travers ce référentiel qu'en réalité les critères de beauté qui sont importants pour vous je vous garantis que la majorité d'entre elles vous les avez déjà donc vous avez besoin déjà de vous reconnecter avec ça et de vous récon vous réaliser qu'en fait selon votre propre critère de beauté vous êtes belle et ça c'est ce qui fait que quand vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui est sensible à votre beauté parce que votre beauté elle est unique votre critère, votre référentiel de la beauté, elle est unique. Et, euh, et surtout, surtout, surtout, euh, à 100% des personnes, à toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui, ce référentiel de la beauté est vraiment relié à quelle personne, je, quelle est la personne que je suis en réalité. Donc on revient vraiment vers une beauté intérieure aussi. Euh, et et c'est fou parce que beaucoup de personnes qui même aiment, euh, aiment, euh, aiment la beauté physique vont souvent dire « j'aime l'élégance ». Voilà, parce que Et je trouve que l'élégance c'est quelque chose qu'on peut avoir. Mais miser sur le corps, le corps lui, est... le corps vieillit, le corps change. On, on, on, on peut être dans un, un mangeur intuitif, c'est ce que je vais en parler justement, parce que c'est ça le but hein, dans ce programme « manger naturellement », c'est amener les gens à être des mangeurs intuitifs, à écouter leur corps, euh, de rentrer vraiment dans dans de se manger en conscience mais à un moment donné en fait euh, je sais plus où je voulais en venir euh... je sais plus <rire> je sais plus parce que je dis plein de choses en même temps il y a plein d'informations en même temps euh de se réconcilier, bon, se réconcilier avec cette image de soi euh, unique, propre et singulière est très importante. Voilà. Donc, ça c'est en fait. Mais du coup, du coup, euh, la question de s'aimer, est-ce qu'on a besoin de se plaire pour s'aimer On n'a pas besoin d'être parfait. Même pas du tout. Personne ne l'est. Imaginez, vous, vous, c'est fou en fait, l'exigence qu'on a de soi vis-à-vis -vis de soi, soit on doit se plaire, on doit être parfait, on doit être canon, on doit être, voilà, pour s'aimer. Vous imaginez, le... c'est un amour condi sous condition quoi, vous voyez Alors qu'imaginez, euh, vous avez des gens autour de vous que vous aimez beaucoup, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être... Euh... Un cousin, une cousine, ça peut être un ami, une amie que vous appréciez vraiment beaucoup. Euh, et vous pouvez avoir des affinités avec ces gens-là. Euh, ces personnes-là ne sont pas physiquement euh, des canons de beauté. Moi, je connais des gens que, que je vois autour de moi, ils ne sont pas parfaits non plus. Et je les aime vraiment. Donc, pourquoi je suis capable d'aimer les personnes alors que physiquement, ils ne sont, ils sont pas parfaits et pourquoi je ne suis pas capable de faire ça avec moi C'est qu'il y a un vrai dilemme. C'est que la la manière dont je m'aime a besoin de changer. J'ai pas besoin que je m'aime sous condition d'être physiquement au top ou un canon de beauté en fait. C'est ça le problème. C'est que je me fixe dessus. Le problème c'est que j'ai la croyance que j'ai besoin de ça et que de cette façon là on va m'aimer. Euh non, absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs, imaginez-vous si parce que ça, c'est ce que je rencontre beaucoup dans les séances individuelles. Les femmes me disent « Oui, mais si je suis beaucoup plus mince, je vais plaire. » Ça veut dire alors que votre critère de séduction, elle est basée sur le physique. Donc, imaginez, c'est vous si vous, vous vous présentez devant un homme et que vous aimeriez bien que l'homme vous choisisse et vous sélectionne pour votre beauté physique. Parce que vous avez misé dessus. Parce que vous vous êtes dit que, en fait... Euh, euh, il va me choisir parce qu'il va me trouver belle. Vous vous rendez compte Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est juste... Pourquoi pas en fait Pourquoi pas Mais que vous soyez juste conscient que la personne vous a choisi pour votre plastique. Parce que c'est comme ça que vous avez posé les choses dès le départ. Vous, vous vous êtes dit et vous avez vibré à l'intérieur de vous. Je veux qu'on me choisisse pour ma plastique. J'ai envie qu'on me choisisse pour mon physique. D'accord ben, la personne en face de vous va vous choisir pour les mêmes raisons pour lesquelles vous l'avez posé. Parce que tout est vibratoire. Ce que vous vibrez, vous allez le vivre. Donc, il y a un moment donné où je vois ça beaucoup en séance individuelle où les gens disent Oui, mais moi j'aimerais bien qu'il m'aime moi pour ce que je suis. Mais ce n'était pas le contrat de base. Vous avez rencontré la personne et vous avez misé sur votre beauté physique. Pourquoi voulez-vous qu'il mise sur votre beauté intérieure Ce n'était pas le contrat de base. Donc, vous-même, vous avez besoin à un moment de dire, j'en ai marre, euh, excusez-moi vulgairement, euh, il vient me voir que pour mon cul. Ben oui, mais vous vous êtes présenté pour ça. Donc, il y a un moment donné, je suis désolée, c'est franco, mais il y a un moment donné, il faut rétablir les choses. C'est-à-dire que, pourquoi voulez-vous qu'on vous rencontre Est-ce que vous avez envie qu'on vous rencontre pour ce que vous êtes, dans une beauté de ce que vous êtes Voilà, dans le respect que la personne vous rencontre, dans le respect de ce que vous êtes de, de ce que vous vibrez déjà, dans, dans la considération que vous portez déjà, que l'autre est prêt à honorer. Est-ce que c'est ça que vous voulez Si vous avez envie de ça, euh, la question n'est pas de miser sur le physique. Le, je ne dis pas que le physique n'est pas important. Je ne dis pas que prendre soin, je ne dis pas qu'il faut se négliger. Je n'ai pas dit ça du tout. En, en tout cas, chacun fait comme il veut. Mais c'est juste important de trouver un équilibre sur le ce, ce on porte de l'attention, voilà. Et qu'on soit cohérent avec le fait de ne pas exiger de l'autre autre chose que là où on a porté de l'attention à la base. Et juste on assume et on prend les responsabilités que, ah ben ouais, moi j'ai misé sur mon physique. Et en fait c'est terrible de miser sur son physique en plus dans la rencontre avec l'autre. Parce que ça veut dire que dans le temps, on en est... Euh, dépendant, ça veut dire que pas de prise de poids possible, surveillance de ce qu'on mange, euh, c'est incroyable, on, on s'en sort plus, parce que vous avez misé dessus, donc vous vous dites, ben voilà, si je prends un petit peu de poids, ou si je vieillis, ou si c'est fini, c'est fini, et, et je comprends parfaitement, donc tout ça pour vous dire que c'est important de pouvoir vraiment retrouver cet équilibre entre cette représentation qu'on a de soi, prendre soin de soi, c'est très important, pour l'image de soi, hein. En fait, mais en fait, euh, c'est important de trouver aussi cet équilibre dans, euh, dans le fait de euh, d'être bien avec ce, avec ce qu'on est <rire> et la représentation qu'on a de soi. Voilà. Et donc, du coup, faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer S'aimer, qu'est-ce que ça veut dire Pour s'aimer soi euh, S'aimer soi c'est le rapport que j'ai avec moi-même et le rapport que j'ai avec moi-même c'est euh, cette qualité de relation la qualité de la relation que j'ai avec moi-même c'est comment je me sens bien avec moi-même comment je me, ma présence se sent bien avec moi-même comment je peux être ma meilleure amie en bonne compagnie avec moi-même euh, ça peut être aussi comment je peux prendre soin de moi de la meilleure façon que ce soit et plus je prends soin de moi et plus je m'aime et plus je me prends en considération et plus je me respecte et voyez bien que ce sentiment on n'a pas besoin d'être parfait physiquement pour que cette qualité de relation là elle soit là vous n'avez pas besoin d'être parfait pour ça la qualité de la relation c'est un sentiment qu'on s'accorde vis-à-vis de soi déjà vous voyez et donc même pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous trouver beau si vous ne le, de vous trouvez belle si vous ne le ressentez pas vous-même, donc vous avez déjà besoin vraiment de, de vous aimer tel que vous êtes mais vous vous trouvez belle tel que vous êtes il y a des choses que je n'aime pas chez moi, euh, je n'aime pas particulièrement mon visage qui est crevassé non, je n'aime pas particulièrement mes dents non plus non, c'est pas non euh, bon, c'est pas beau non, on ne va pas dire les choses autrement. C'est pas beau. Il faut dire ce qui est. Mais ça ne m'empêche pas de m'aimer. Vraiment. Ça ne m'empêche pas parce que j'ai intégré que moi, dans mon monde à moi, mon référentiel de la beauté, il est différent. Parce que pour moi, j'ai misé la beauté différemment. Pas ben forcément. Et, et, et je me sens bien comme ça. Donc dans mon référentiel de la beauté, je suis belle à ma façon. Et ça, ça me convient très, très bien. Voilà. Donc... Parallèlement aussi, tout à l'heure quand j'ai parlé de l'amour de soi, euh, c'est la même chose avec l'autre en fait. C'est-à-dire que pour plaire à l'autre, euh, euh, comment dire C'est-à-dire que quand vous aimez une personne ou quand une personne vous aime, c'est relié à quoi Est-ce que c'est relié à votre physique Est-ce qu'une personne vous apprécie tout simplement pour votre plastique la personne va vous, enfin vous, vous apprécier ou vous, vous allez apprécier une personne, vous allez aimer une personne pour la qualité de la relation qu'il va avoir entre vous. Et on aime une personne quand sa présence, en nous de la, une réelle plénitude. Je me sens bien en ta présence. Et c'est en ce sens que je t'aime vraiment. Parce que je suis libre d'être moi. Parce que je suis telle que je suis. Je me sens très bien auprès de toi parce que tu me vois tu me vois dans mon entièreté donc on est, on a, on a, ça n'a rien à voir ce sentiment là d'amour n'a rien à voir avec le physique en réalité donc je ne dis pas non plus que si je rencontre quelqu'un dans ma vie, si j'ai un homme dans ma vie, le physique compte pour moi bien sûr, mais ça ne fait pas le tout parce que si j'ai une personne un mannequin en face de moi mais que cette personne, ne, ne, je n'ai pas cette qualité de relation où je me sens euh, bien en sa présence, où je me sens, euh, non en fait, où je me sens euh, honorée dans toute ma personne, où ma façon d'aimer est honorée, qu'est-ce que j'en qu que fous de cette place, à quoi ça sert Personnellement, ça, la, cette beauté-là, pour moi, elle ne me nourrit pas. Et dans la mesure où elle ne me nourrit pas, elle ne m'intéresse pas. Donc, tout ça pour vous dire que on revient vraiment dans, dans, dans cette notion de, de se sentir bien dans son corps, c'est bien. Prendre soin de son corps, c'est bien. Se faire belle, c'est super important. <rire> se faire beau aussi. Euh, ça nourrit aussi euh, euh, la confiance en soi, c'est vrai. Mais ça ne fait pas tout. On est d'accord Parce que les gens disent « Oui, mais moi, si je me sens belle, en séance individuelle, ils me disent « J'ai confiance en moi. Euh, » Non, pas nécessairement. La confiance en soi ne naît pas parce que vous êtes belle. Et la majorité de ces personnes-là qui ont déjà fait des régimes, je leur ai dit « Voilà, là maintenant, si vous, à supposer que vous êtes mince, est-ce que vous êtes tranquillisée Est-ce que vous arrêtez la machine ?» Elles dit « Ah non, parce que j'ai pas confiance en moi. » Vous voyez donc votre état physique n'est pas l'élément qui fait que vous allez avoir confiance en vous davantage. Ce qui va faire que vous allez prendre confiance en vous, ce qui est essentiel, c'est de... Euh, l'essentiel, ce n'est pas de se plaire. L'essentiel, je l'ai noté, l'essentiel, c'est de savoir prendre soin de vous. C'est ça en fait. Quand mon rapport avec moi-même est doux, j'ai confiance en moi. Quand j'ai conscience de ma ref... mon référentiel de la beauté, qui est unique, j'ai confiance en moi. Et j'ai confiance en ma beauté. D'accord Voilà. Donc, euh, euh, ça j'ai parlé aussi. Euh, ça j'ai parlé aussi. Donc, nous avons davantage besoin d'être une bonne personne. Pour nous-mêmes, plutôt que de nous plaire pour nous-mêmes. Voilà. Plutôt que de nous plaire pour nous aimer. Ça, c'est en fait. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour euh, par rapport à ce sujet-là. Qui pour moi était assez important parce que moi, il a fallu que je vive un recadrage. En fait, parce que ma perte de confiance en moi par rapport à moi et par rapport... Euh, aussi ma relation avec mes hommes venait du fait que j'avais la croyance de penser qu'il fallait que je sois euh, belle selon des critères de beauté qui étaient inatteignables pour moi euh, alors que... et ça ne m'arrangeait pas non plus euh, cette espèce de truc euh, très spirituel de dire on s'en fout de la beauté physique euh, il n'y a que la beauté intérieure qui compte euh, non plus parce que moi la négligence ça ne me plaît pas du tout <rire> c'est pas du tout quelque chose que je trouve beau personnellement. Donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, et en fait, le tout, c'est trouver la voie du milieu. La voie du milieu entre le fait que prendre soin de son physique, c'est important, euh, surtout quand on est en couple, parce que ça nourrit aussi ce besoin de, de, de séduction, de séduire l'autre, de plaire. Et je trouve personnellement en tout cas que c'est hyper important. Euh, euh, euh, pas pour soi aussi, <rire> se sentir bien soi, euh, mais ça ne fait pas le tout non plus, voilà, ça ne fait pas le tout non plus. Et euh, quand il y a une réelle réconciliation avec l'image de soi, en tout cas, dans les prises de poids, euh, dans la stabilisation du poids, on sort vraiment de l'effet yo-yo. Parce qu'à un moment donné, où on s'arrête, on se dit là, je me sens bien avec ce que je suis, j'arrête, j'arrête la machine, vraiment, vraiment, voilà. Tout ça pour vous dire que la fin de ce mois, le 29 mai, euh, il y a le programme mincir Naturellement, donc sans régime que je mets en place. C'est un accompagnement sur 10 semaines, justement, où l'objectif c'est déjà de revenir, de vous aider pas à pas, vraiment, de vous accompagner, à revenir à votre poids euh, d'équilibre, qui est votre poids de base. D'accord? Donc on est là, on est. Vraiment, non, pas dans une projection d'image inatteignable, mais dans ce que vous êtes. Revenir vers le poids de votre corps de base. Ça, c'est le premier objectif. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on va déprogrammer toutes ces blessures émotionnelles et aussi euh, tout, toutes ces causes profondes liées à votre surpoids aujourd'hui. Parce qu'il y a bien une raison à votre faim émotionnelle, à toutes ces faims compulsives. Donc, il faut aller traiter ça. Et il y a aussi euh, un module sur le changement de comportement alimentaire aussi, mais pour revenir à, à, à la, réinclure la notion du plaisir, euh, le fait de manger en conscience, aussi. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce programme, en tout cas, il y a déjà deux personnes qui se sont inscrites et il reste quatre places. Et vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à, à... Je mettrai le lien euh, du site à, à vous y inscrire immédiatement sur mon site internet, voilà, qui est wwwarmel timingcom J'espère que ce live a nourri votre curiosité. Surtout, elle a nourri une prise de conscience qui vous permet davantage de prendre soin de votre corps, de sortir de cette maltraitance de cette maltraitance vis-à-vis -vis de soi-même, du regard qu'on a de soi. C'est tellement important. Mais surtout, que vous puissiez prendre conscience qu'on a tous besoin d'être aimé, on a tous envie d'être aimé. Mais que cela ne passe pas forcément, forcément, par le physique. D'accord Et euh, c'est le physique, c'est important, mais ça ne fait pas le tout. Voilà. C'est important de trouver votre équilibre, la vôtre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces lives est ce live Aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions Non Oui <rire> Est-ce qu'il y a des questions ben, Je pense que je ne sais pas trop. <rire> okay. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de vous répondre. Et, et voilà, n'hésitez ben, pas à partager le live si ça vous a parlé aussi, de façon à faire profiter l'information à tout le monde. Cynthia, euh, oui, tu me dis merci Armel pour ce live. Oh, C'est de tout cœur. Qu'est-ce qui t'a parlé Cynthia dans ce live Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce que j'ai partagé Alors je vais aller juste en attendant. Ou Laure, je sais pas si Laure est là aussi, <rire> que je puisse euh, tout. Mais <rire> ah ben, tant mieux. je suis ravie si, euh, si tout. Euh, si tout ça t'as parlé, c'est tant mm. Ah, c'est ce que tu vis en ce moment. Ok, super. D'accord. Bah, je suis ravie alors. Et eh bien, euh, certainement que le live que j'ai fait la semaine dernière sur les complexes physiques est très complémentaire à celui-là. <rire> donc, tu peux aller le regarder aussi. Je pense que ça pourra pas mal. Je parle beaucoup du référentiel de la beauté. Donc, euh, ça peut aider euh, vraiment. Vraiment. Je te remercie d'être là. <rire> Vraiment Bon, ben écoutez Prenez, si vous, si vous avez des questions Vous n'hésitez pas hein. Prenez bien soin de vous Je vous souhaite une belle soirée C'est un live plus court aujourd'hui C'est comme ça <rire> Et moi je vous dis à très vite Je vous dis à, à jeudi prochain Je pense qu'on reste toujours dans le Dans le Je sais plus si c'est lié au regard de l'autre Pour se détacher du regard de l'autre Je ne sais plus Mais euh, c'est en tout cas les thèmes du moment Voilà je, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à, à jeudi prochain avec grand plaisir. <rire> Au revoir tout le monde.